I'm <laughs> hurting Allô Tu peux venir s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Quoi là maintenant tout de suite Il arrive quelque chose à Héloïse pour me tenir les pieds oh ouais. Mais... Tu te de moi Tu me fais venir à 7h du matin pour t'aider à, à tenir les pieds Mais c'est quoi cette lubie C'est le printemps, c'est ça les, les abeilles viennent butiner les fleurs et tu prépares ton choc coquelicot Honnêtement, Alicia, comment tu me trouves Mais comment ça Maigre, grosse... Bon, on peut pas dire que tu sois maigre, on peut pas dire que tu sois grosse non plus, enfin... Non mais arrête euh, Depuis que je suis en tête, j'ai pris 10 kilos euh, Qu'est-ce qui se passe Ça se passe pas bien ta thèse euh, Tu t'es fait plaquer par ton mec Non, ça va. En fait, je me suis conditionnée à la nourriture. Conditionnée à la nourriture Genre, tu t'es pris pour le chien de Pavlov Mais Non, non, je te parle pas de conditionnement pavlovien. Je te parle de conditionnement instrumental. Mm. Le conditionnement pavlovien, c'est quand tu as associé une émotion à un signal. Comme une image, un son, une odeur. Pavlov, c'est un scientifique qui avait l'habitude de toujours nourrir ses chiens à midi. Donc ces animaux avaient associé la cloche de midi à de la nourriture. Mais euh, toi, tu me parles de conditionnement euh, instru-bancal, Instrumental. Ah, mental, c'est psychologique. <rire> le conditionnement instrumental, c'est le fait d'associer une émotion avec une action. Euh, par exemple, moi, en thèse, j'ai pris l'habitude de goûter à chaque fois que j'avais bien travaillé. Donc maintenant, quand je travaille, je pense à de la nourriture. Tout le temps. Bon, allez, je m'y remets, hein. Tiens, ça me fait penser à mes insomnies. On me dit d'aller dans mon lit seulement le soir quand j'ai envie de dormir. Et jamais la journée quand j'ai faim ou j'ai envie de regarder la télé. En fait, c'est une histoire de conditionnement. C'est le fait d'associer mon lit au fait de dormir. Mais oui, c'est exactement ça. En fait, il euh, y en a partout du conditionnement. Bon, moi j'ai bien bossé, hein. C'est quoi ça tu en as deux, tu bouffes trois biscuits, t'es complètement drogué hmm. Pas drogué, conditionné. J'ai besoin d'une petite récompense, moi, comme tout le monde. Alors, si je ne m'abuse, moi, euh, j'ai lu que euh, le sucre et la drogue s'activent les mêmes aires dans le cerveau. Euh. Alors, euh, drogué, conditionné, euh, c'est pareil. Hein. C'est vrai que la nourriture comme la drogue passent toutes les deux par le système de la récompense, mais chez les drogués, ce système s'emballe, il ne se contrôle plus. Alors que moi, je gère. Hein. Oh bah ça se voit. Et t'as pensé à la thérapie sinon Mais non, euh, faut juste faire un peu de sport. Allez, viens, on va courir. Non mais va courir avec tes de laboratoire. Hein. Moi, j'ai déjà fouetté. Mais alors, elle, la thèse, ça l'a pas arrangé. Mais alors, moi, le conditionnement pavlovien et instrumental, j'ai tout compris et toi